Ici, Moscou. La pensée à travers les faits. Avec Françoise Gonpoint. Les fourberies de Beyrouth Dans une récente analyse publiée sur les pages du réseau Voltaire Thierry Messon s'interroge sur les véritables motifs qui ont poussé l'Arabie Saoudite à octroyer au Liban 3 milliards de dollars en équivalent d'armement français Pourquoi une telle générosité sachant que le Hezbollah, mouvement de résistance créé en 1982 suite à l'invasion israélienne du Liban, a toujours joui du soutien plus ou moins tacite de l'armée régulière tout en obéissant directement qu'au guide suprême de l'Iran l'ayatollah Khomeini ennemi juré du sunnisme saoudien. Alors si l'interaction fructueuse armée Hezbollah était jusqu'alors avérée, du moins à partir de l'ère Ahmadinejad, il semble maintenant que leur relation se gâte vu le côté girouette de Michel Sleiman président de la République libanaise dont on sait qu'il est entré en fonction par l'entremise de l'émir du Qatar et conformément aux intérêts de Paris. Il est à préciser ailleurs. Que M. Sleeman ne pouvait être élu par le Parlement en vertu de l'article 49 de la Constitution, stipulant que tout magistrat ou fonctionnaire de la première catégorie ne peut être élu lors de l'exercice de ses fonctions et durant les deux années qui suivent la fin de son mandat ou de sa démission. Si donc il a fallu passer outre aux normes constitutionnelles, c'est que l'enjeu en valait bel et bien la peine. Ce qui, de surcroît, met la puce à l'oreille, c'est la focalisation assez préoccupante que fait Riyad sur les succès du Hezbollah. Nous apprenons ainsi que la banlieue sud de Beyrouth vient d'être secouée par un attentat perpétré contre l'un des fiefs de la résistance chiite, c'est-à-dire du Hezbollah. Sans doute un galop d'essai vu l'importance de la somme transmise par Riyad et euh, ses ambitions. Comme en géopolitique, un objectif en dissimule le plus souvent un ou deux autres, c'est la tactique du jeu d'échecs, que, que voulons-nous Et que à la visite de M. François Hollande à Ria de la veille du Nouvel An débordait du cadre d'un simple échange de Salam Alec, hein, il faut supposer que la France avait aussi sa part de gâteau à se mettre sous la dent. Selon euh, M. Messant, il est établi que les 3 milliards de dollars en question ont été partagés en bonne et due forme hein, entre euh, du moins Michel Sleiman, le trésor public français. Euh, le du moins signifie ici que selon M. Messan, il n'est pas certain que François Hollande ait accepté la part qu'on lui aurait proposée et qui aurait normalement dû être proportionnelle à la somme acquise par le président libanais. Cette répartition dont le trésor public, notre pays, est en fait le premier profiteur, tient au dédommagement de la France du coût de son implication dans la désagrégation de la Syrie. Cela depuis 2010, un fait en outre confirmé par Roland Dumas pour la première fois en juin 2012 dans l'œil de Minotaur. Qui plus est, fournissant des armes à l'armée régulière libanaise, la France participe en fait à la division de cette même armée, chose qui commence par l'éloignement de cette dernière du Hezbollah. C'est flagrant. Cette division revendique elle aussi un certain prix, autant que la formation des officiers qui suivra les réformes envisagées. Alors en somme maintenant, quelles sont les parties gagnantes Bien sûr, à moyen plus ou moins long terme, Israël qui rêve de voir la dissolution du Hezbollah, son cauchemar depuis voilà 30 ans. Ensuite, les pétromonarchies réservoir d'un sunnisme radical véhiculant l'idée d'un immense califat planétaire assujetti aux impératifs intransigeants de la charia. On s'imagine sans peine que les jours de l'armée libanaise, en sa qualité d'ensemble multiconfessionnel sont comptés. Paris aura quant à lui gain de cause en se faisant de 1, rétribuer, 2, de en contribuant à l'affaiblissement de la Syrie au-delà de son projet raté d'intervention directe, dans la mesure où euh, l'éventuel démantèlement du Hezbollah aura un impact sensible sur le nettoyage du sol syrien des éléments terroristes qui sont encore à l'œuvre. Enfin, c'est Shimon Perez qui sera content de M. Hollande, c'est déjà quelque chose, ça vaut cher. Euh, ce tableau factuel dressé, je me suis adressé aux lumières d'Alain Jules, journaliste indépendant et politologue, dont le blog représente une alternative fort intéressante aux infos chlorophiles formé du mainstream médiatique. Euh, donc, euh, rebonjour cher monsieur, merci d'être avec nous sur les ondes de la voix de la Russie. Alors, euh, un sujet donc euh, qui va partir de l'avant-dernière enfin, publication de Thierry Messant du réseau Voltaire, dans un article intitulé euh, « Le silence et la trahison qui valait 3 milliards de dollars » et où monsieur Messant se pose la question suivante. Euh, pourquoi est-ce que l'Arabie saoudite a tout à coup décidé d'équiper l'armée libanaise de 3 milliards d'armements français tout en dénonçant, à corps et à cri, des semaines durant la confrontation qui existerait entre l'armée libanaise et le Hezbollah. Alors, si réellement collusion il y a, peut-on considérer que ce don sans précédent vise en réalité à intimider un Hezbollah de plus en plus hostile à Israël Mais il faudrait alors supposer que l'Arabie Saoudite confirme faire cause commune avec Israël. Qu'est-ce que vous en pensez bon, Écoutez, les choses sont claires. Hein. Je veux dire, oui... Euh, au -Orient, euh, et au Moyen-Orient, euh, le meilleur allié d'Israël, aujourd'hui, euh, c'est l'Arabie Saoudite. Hein. Euh, L'Arabie Saoudite est plus proche d'Israël que l'État de pays voisins, les Arabes. Ça se voit déjà euh, avec ce qui passe en Syrie. Et aujourd'hui, ça se voit euh, effectivement avec ce qui se passe euh, au Liban. Et, et puis, c'est une espèce un, de un, un mirage, hein, voyez-vous. Euh, L'Arabie Saoudite euh, a fait cette promesse-là, mais euh, les Français sont prêts, mais il n'y a rien. Hein, ce, sont de, ce sont des promesses justes. Effectivement, pour euh, à intimider le et puis derrière provoquer forcément beaucoup de zèle, n'est-ce auprès des djihadistes syriens, c'est-à-dire les sunnites, hein. de façon à ce que effectivement le Hezbollah aide, le, le, le, le, qui aide le gouvernement syrien de pouvoir se retirer venir au Liban. La réalité simple, ce qui se passe actuellement au Liban est une incident flagrante et une guerre civile. De façon à ce que, effectivement, euh, euh, le Hezbollah ne soit plus euh, en Syrie. Et ceci est, est dû euh, à, la, à leur défaite. Hein, et je précise de plus en plus sur le terrain euh, syrien. Les choses sont effectivement claires. Et, et il a bien raison, euh, M. Messan, de le préciser. Euh, oui, euh, d'accord. Écoutez, pour, pour le son, ce pas terrible, mais c'est grave. Alors, toujours selon euh, M. Messan, euh, l'Arabie saoudite voudrait acheter le silence libanais en le gratifiant, enfin gratifiant le Liban, Beyrouth, hein, d'une somme euh, quand même assez grassouillette, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, silence, premièrement, par rapport aux centaines de victimes du terrorisme saoudien au pays euh, du Cèdre. Et puis, silence sur euh, la trahison française quant à la déstabilisation de la Syrie. bon c'est très bien que Paris a financé la dite déstabilisation depuis 2010. C'est un projet qui remonte déjà quelques années. Alors, si le deuxième point semble clair, il est à se demander pourquoi euh, l'Arabie saoudite éprouverait quelques cas de conscience que ce soit, parce que sans victimes par rapport aux exactions commises par Riyad euh, quotidiennement, euh, convenez que c'est pas grand-chose. Alors, est-ce que vous partagez l'analyse de monsieur Messan par rapport donc au, au fait que l'Arabie Souhaite d'acheter le Liban sur ces deux points là. Tout à fait. Euh, justement, à euh, partir du moment où euh, c'est assez euh, M. Hariri, il euh, accepte, n'est-ce ces là partir du moment où M. fait Miami avec l'Arabie simplement qu'il veut combattre le Hezbollah euh, euh, au Liban, c'est très grave. Euh, donc effectivement, il y a de vrais problèmes aujourd'hui. Euh, par rapport à la situation, notamment à la, la vision de l'Arabie Saoudite qui euh, achète monde. D'ailleurs, ils ont acheté, euh, je ne sais pas si vous connaissez le 14 mars, justement, au Liban. Ils ont acheté ces gens-là, ils, ils achètent maintenant Hariri. Euh, c'est vraiment cette espèce de pain, qu'on va dire, échappatoire, justement, notamment mm -hmm. avec le tribunal spécial pour le Liban. Hein. On sait très bien que c'est une guerre que euh, l'Arabie Saoudite livre contre l'Iran, euh, Hezbollah et la Syrie. Simple que ça. Malheureusement, avec aujourd'hui la compagnie même de certains libanais, euh, donc je nommais tout à l'heure M. Hariri, je nommais le mouvement du 14 mars, on ce que ces gens-là euh, euh, ne disent rien à part à ce qui se passe euh, en Syrie. Euh, euh, euh, L'Arabie Saoudite achète leur silence et le tribunal, le TCL, où on a planché, euh, euh, c'est tout simplement pour aussi gâcher la conférence de Genève 2 qui arrive. Donc on sait très bien en train de se passer et c'est triste justement de voir le Liban mmh. dans certains libanais, tomber dans, dans, dans le panneau Arabie Saoudite qui peut la paix nulle part plutôt l'allié Israël c'est triste de, de, de le savoir aujourd'hui la politique girouette de Michel Sleiman explique un peu mieux la position très très floue de Beyrouth quant à la tragédie syrienne de même que les bombardements occasionnels effectués par Israël depuis la frontière libanaise, enfin depuis son espace aérien. Ceci dit, il est non moins clair que le cabinet de M. Sleiman se tire une balle dans la jambe, sachant que les états unis commencent à se désintéresser des monarchies du Golfe en acquérant une indépendance énergétique croissante, facteur décevant pour IA qui verra sa fortune crésusienne en pâtir sachant ensuite que la Syrie d'Assad est promise à renaître de ses cendres si rien ne change bien sûr sachant enfin que l'accord conclu avec l'Iran et relançant la prolifération nucléaire au Moyen-Orient renforce les positions de l'état chiite à l'insu des Séouds. Tout cela sans compter le fait que l'enthousiasme de Monsieur Sleiman est largement freiné par le parti démocratique du pays en la personne du prince Talal Arslan, très mécontent du tournant Proria du président libanais et quant à lui très très influent. C'était François Compoint pour la Valérie. Très bonne soirée à vous tous, au revoir.